Sergi Lopez, alors oui. vous êtes à nouveau à Marseille, parce que oui. vous avez un coup de cœur pour Marseille mais aussi pour Sino c'est oui. oui. Cette année, alors attention, à Marseille vous êtes le parrain. Vous précisez qu'il le parrain quand même. Ce n'est pas le parrain de Coppola, mais c'est le parrain quand même. Le parrain si, de... si, hum. du, du festival, euh, enfin, c'est un honneur. Ouais. Enfin, euh, c'est toujours un peu étrange de, quand on te propose d'être les parents, euh, tu te sens toujours un peu... Tu as des doutes que tu sois légitime Parce que tu sais, oui, se c'est oui, une responsabilité, c'est une responsabilité étrange, tu ne sais pas à quoi, à quoi t'attendre. Mais bon, là, je savais, je connaissais Jusquim, je connaissais le festival, je connaissais Marseille, je connaissais Marie-Rose, la programmation, ce qu'on faisait ici depuis 16 ans déjà, déjà, oui. 17 e maintenant. Et voilà, c'est avec, avec plaisir que j'ai accepté d'être par un, du coup de présenter quelques films que j'ai fait et aussi de pouvoir rencontrer le public parce que finalement tout ça c'est pour faire que le cinéma sera quelque chose et mmh. les salles soient pleines et, les, et le, le cinéma nous fasse avancer quelque part donc euh, je suis partant. Vous êtes étonné à chaque fois que vous voyez une salle pleine devant vous euh, si, surtout que je viens de l'Espagne. Oui. En Espagne, une salle oui. pleine, c'est difficile. Oui. Tu vois, mais si, si, c'est vrai que de plus en plus, c'est de plus en plus miraculeux. Le fait avec tout ce qui est maintenant dans les plateformes, l'accès qu'on peut avoir direct, des fois gratuit aussi, dans, au cinéma et à l'image en général, à l'audiovisuel. C'est vrai que quand tu vas dans une salle et tu vois encore des, des adultes qui sont là, à attendre que la lumière s'étend pour. Regarder un film, c'est quand même il y a un, truc, il y a un truc métaphysique, il y a un truc pas, spirituel qui se passe, très, très particulier. Est-ce est qu'on peut dire que c'est peut-être que le public vous aime parce que vous, avez, vous représentez une image dans laquelle ils, ils, se, mais ils peuvent se reconnaître avec les personnages que vous interprétez, parce que vous avez une certaine bonhomie, vous êtes sympathique, donc vous pensez que c'est ça Ou alors c'est peut-être l'internationalité aussi qui fait que dans le monde entier, mais Sergi Lopez, ça dit quelque chose à tout le monde quand même je ne sais pas très bien, je ne sais pas. Je, sais pas. je crois que c'est un mystère. C'est un, un des mystères de, de la vie. C'est comme pourquoi on tombe amoureux d'une personne et pas d'une autre. Pourquoi on est amoureux et des fois l'amour euh, s'en va. Pourquoi il ne s'en va pas. Pourquoi il reste. Pourquoi on est fidèle, pourquoi on est infidèle. Je veux dire que les envies, les désirs, l'amour. L'amour, ça a plein de forme, mais je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui fait que j'ai constate beaucoup en France que j'ai comme une espèce de, de, de, de courant de sympathie. Tu vois et pourtant, je me dis, pourtant, j'ai fait des, des ordures. <rire> j'ai fait, fait Des fois, les gars, pas super. Ah oui. pas très rassurants. Mmh. Euh, ben, je ne sais, mmh. sais pas. Il y a une histoire d'amour qui se passe avec le public français. Et, et j'espère que ça va durer. Vous êtes devenu un ami qui vous veut du bien, il parait, en il faisant parait, référence il parait, au, il au fameux il a, film. Il a, il a... Que là, vous ça étiez va. une belle ordure. Là. Ouais, c'était quelqu'un d'un peu souriant, mais qui, tuait, qui tuait les gens quand même. Voilà, <rire> voilà donc on sait que c'est pas vrai le cinéma. Voilà. Oui, on est magique, mais c'est pas vrai. Mais alors, en tout cas, comme vous le dites, c'est magique, mais en même temps, euh, voilà, là, vous avez tourné. Euh, L'année dernière, on a pré... on a vu à Cannes cette année donc le résultat d'un film réalisé par Ridley Scott que vous présentez aux spectateurs Alors, marseillais. Euh, pardon, par oui, oui, Terry Gilliam. Oui, je... oui, des oui, fois oui, j'ai fait oui. des lapsus. Oui, oui, non, non, moi, Toutes sinon, les excuses. Sinon, sinon, que... sinon, non, non, Alors ce film là, c'est vrai, j'ai été emballé à Cannes et c'est vrai que depuis que il devait le faire. On le suivait parce que là, là, quand il a commencé avec Jean Rochefort, quand il a eu tous les incidents sur le tournage euh, et c'est vrai que c'était quelque chose... Vous, ça représentait quoi de tourner avec Thierry Guillem En plus, un film mythique comme ça là, en plus. En plus, il fait appel à vous parce que c'est Don Quichotte. Ouais, ouais euh, Mais, euh, euh, pour moi, c'est surréaliste. C'est même plus, plus qu'un rêve, c'est plus qu'un miracle, c'est un truc étrange, surtout qu'en plus, il euh, y a quelqu'un qui m'appelle, un producteur, je ne me rappelle plus, il enfin il y a Terry Gilliam, comme ils savent que je ne suis pas très cinéphile, enfin je ne suis pas peu cinéphile, pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et tu, tu, Terry Gilliam, tu vois qui c'est oui ouais, quand même Terry Gilliam, Terry Gilliam oui, oui lui Brésil, enfin, pas, ouais. tu vois, ouais, je vois c est. C est Monty, Monty oui tu vois qui c'est, le plus grand de Monty Python, tu vois, c'est une référence pour les comiques. Oui. Alors enfin, oui je vois qui c'est, il, il veut te parler avec toi. Et alors ben non, je peux lui donner ton téléphone. Oui vas-y et il m'appelle lui, lui, hello, hello George, Mr Lopez, I'm Terry Gilliam, hello. <laughs> Et, ah, et, bon il me dit que euh, il me dit qu'il aime beaucoup ce que j'ai fait, qu'il a, a un projet à me présenter euh, et qu'il a un petit rôle tout petit, qu'il voudrait que ce soit plus grand, mais c'est un petit rôle, machin, mais pour lui, pour lui, je, le mec il est fou, mais pour lui ça serait un honneur que je sois la non, calme-toi, calme-toi. Calme L'honneur c'est pour moi, mais là je ne m'étonne pas non plus, n'importe quoi. Donc voilà, il m'envoie le truc et c'est le quichotte. C'est le quichotte qu'il a essayé de tourner il y a 20 ans, qui a toute cette iconographie, enfin voilà, sport, mm. avec le Lost in La c'est le film qu'il a fait, avec le, un film modique, ça fait 20 ans que le mec, il essaye, il n'arrive jamais. Et, ben et même le dernier jour, il a failli être interdit de projection à Cannes. Si, si, non, non, mais c'est pas fini, hein, encore oui. maintenant, je crois, ah, oui. le procès dure encore, avec un producteur, il paraît Là, j'ai vu qu'il était en train de le présenter au Mexit. Et ben voilà, il m'appelle pour faire partie de cette aventure. Alors en plus, quand j'ai lu, mon personnage il est petit, mais il est très drôle. Ah oui, il, il, il se est très Python, mmh. Il est très Monty Python, il est très. Et voilà, voilà c'est enfin, un truc auquel c'était impossible de dire non. Mais après, les choses, c'est marrant, après avec lui c'était un coup de foudre. On s'est très bien entendu. Lui c'est un fou. Il adore. Euh, il vient un peu enfin, de la même école que moi, le, le théâtre de rue, le, le clown, l'histrionisme, le, et puis le, le plaisir de jouer aussi. Oui. Le plaisir de jouer sans complexe. De, euh, il se mariait. Ah, il était fou quand, quand j'ai joué des scènes et tout ça. Il était tout, tout, toujours euh, très, très jouissif comme ça. Il avait envie de venir avec moi jouer. <rire> Donc c'était quelqu'un qui a une énergie très contagieuse et un amour de mec, un mec a 74 ans et il a plus d'énergie que tout le monde s'envole. Et puis euh, l'énergie, puis le talent, puis le, voilà. la folie pour tenir un film excessif comme celui-là, mmh. c'est un film ex... pas comme lui, ouais. excessif, qui dure, mais il y a plein de choses, plein d'images, plein de couleurs, plein il de personnages. Il, euh, il y va à fond, il mmh. va à fond. Alors vous avez il dû être fond. content, alors à enfin. moins que ce soit vous qui avez fait venir aussi de Palma, non, c'est pas moi, c'est pas moi, Vous avez dû être content quand vous avez dit « Bon, c'est ma femme, moi je suis marié ici ». Non, c'est pas moi, c'est lui qui la connaissait aussi avant. Si, si, on a fait un drôle de couple. Et avec Laura Galan aussi qu'on a fait, qui était fille. Oui, oui, on a fait un drôle de famille. Ah oui, on s'en souvient, il y a eu un passage, mais on s'en souvient, donc ça marque. C'est vrai que c'est important dans une filmographie de tourner avec quelqu'un comme ça. Si, enfin oui, pour moi c'est un cadeau énorme pour moi même ma filmographie, après je me rends compte que c'est un schéma de vie, c'est des films que j'ai eu la chance de faire. et Une chose amène à une autre, tout ça, mais c'est vraiment quand même mm -hmm. énorme sur ce schéma me courager avec Tavid, avec un film tellement euh, attendu euh, et tellement voilà, tellement, euh, tellement. On a tellement écrit sur ça, on a tellement. Pensez voilà, comment euh, voilà. Et puis comme et vous finalement, disiez, le mec ça continue. il arrive à le faire, ouais. à la tournée, entière ouais. en Espagne. Ah, c'était une joie pour tout ça. Je me souviens, c'était ouais. une joie terrible pour tout le monde, même pour le public. Vous avez ah, eu un super accueil. C'est vrai que, que voilà, le public marseillais, c'est vrai, là ce soir, c est c est c est va pouvoir revoir le revoir. film, même si oui, qui oui, l'ont oui, sais qu'il y en a oui, qui oui. l'ont déjà vu qui vont venir le revoir. Et moi eh ben, je l'ai vu déjà et je vais le revoir oui. avec plaisir. Telle William c'est du cinéma si. qu'on C'est un, un film qui va, un, qui va être un film en soi-même déjà, c'est un objet les... particulier, historique, euh, remarquable, mmh. iconique. Mmh. Tu vois, oui. moi je crois qu'il peut souffrir du fait que c'est un film tellement attendu, tellement que Le Quichotte c'est quand même oui. une œuvre majeure. Oui. Tu vois. Alors Justement par rapport à l'œuvre, oui. vous qui êtes justement euh, oui. espagnol, catalan. Oui. Euh, Comment vous l'avez, son adaptation à lui, parce que c'est vrai qu'il y a eu plus, beaucoup de films qui ont été faits sur Don Quichotte, comme on dit, et, et donc du coup, comment vous, vous l'avez perçu sur l'adaptation, en plus de la folie, de, de la représentation Non, mais très bien parce que ce pas un Quichotte même, en fait, que William, justement, il a fait ce que je crois que Cervantes, Miguel de Cervantes, il aurait aimé. C'est il a pris le Quichotte, il l'a explosé. Hum. explosé, il l'a explosé, il n'a pas fait le Quichotte. il n'a pas fait et non le lugar de la Manche, okay. un lugar, yeah, euh, yeah. le personnage, le parcours. Enfin, peut-être un jour, euh, on, on pourra en faire un espèce de film un peu plus, plus, plus fidèle, plus réaliste au texte original. Lui, non. Lui, oui. Moi, j'imagine Guillaume avec son univers fantastique, tout ça. J'imagine Guillaume quand il a lu le Quichotte, <laughs> qui se dit, c'est moi <laughs> C'est mon univers, c'est la folie. Ouais, c'est ouais. un mec qui devient De se battre fou contre les moulins et qui, bord, euh, qui, qui, qui voit des images qui, qui, qui, oui. qui, qui, a, qui a des hallucinations, mais des hallucinations pas innocentes, non. pas gratuites. Non, quand même. Enfin, il voit le pouvoir, il voit les gens, il voit, il voit les moulins. Le moulin, c'est... Le mec qui avait les moulins, c'est le, les industriels, hein, c'est oui. le mec qui avait... Oui. Il y a tous des trucs euh, très profonds, très intelligents. Et bien, euh, il vient, il fait, le, il fait le quichotte, il dit, « Non, oh, c'est faire je ne vais pas faire le Quichotte de Cervantes avec des images. Il a pris ça, et il a explosé dès le début, et, et c'est un, un voyage entre le vrai Quichotte et, et, et, en même temps, et le Quichotte de Guillem, En même temps, c'est fidèle parce que, justement, c'est ah transposé au monde d'aujourd'hui puisqu'il y a le monde du cinéma en même temps dedans, euh, c'est transposé justement à pourquoi il y a des personnes comme ça qui se battent contre des moulins à vent ou contre des murs, parce que ça, c'est tous les jours qu'il y en a. Donc, il parle à tout le monde ce film-là. non, non, non c'est un film justement oui. qui fait des allers-retours entre oui. le XVIe siècle et l'actualité, avec cette, cette espèce de vision qu'il a le t-shirt, du coup on, est, on, on se retrouve toujours sur le 17, oui. mais le, le film commence à l'actualité. Il y a tous les retours, et en fait, aussi, il suit les structures de Quichotte, hein, mm. de, du livre de Cervantes. Mm. Il suit les structures. En fait, ce qui est marrant, c'est de connaître Quichotte et de voir comment il l'a traité. Parce que le parcours, le voyage avec Sancho Panza, Sancho Panza dans le oui. film, ce n'est pas, pas vraiment un serviteur, mais quelqu'un qui se trouve à la place de prendre le rôle de Sancho Panza. Oui. Il faut ah, voir ah, le film, ah, il faut ah, voir ah, ah, parce ah, que c'est ah, vraiment ah, un voyage étonnant, plaisant, décomplexé et bourrer les choses, bourrer les choses, bourrer de choses. c'est oui. un film qui vous ressemble aussi. Oui, aussi, aussi. Non, non, il y a ce cette, cette, cette truc-là, Guillaume, avec ça, le partage beaucoup, cette joie de, de manger, de rigoler, de, de, de y aller, de jouer, de... de crier, de, de jouer sans complexe, de ne pas, de de... pas faire du cinéma mmh. intérieur, mais de, de jouer pour la place, de, de jouer dans la rue. Cette idée de rue, ça me parle. Pour faire la transition avec l'autre film que vous avez présenté au spectateur en avant-première, il restera libre. Et là, c'est le film Vivre Libre, le prochain film. Ah, c'est Vivre Libre. Oui, Vivre Libre, ça veut dire Vivre vie Libre. La vie libre. La vie libre de notre traduit en français. Donc du coup, ah oui, ça n'a rien, voilà. rien à voir avec... <rire> Qu'est-ce que ça veut dire exactement le, bien, le titre original Ça veut dire Vivre Libre. Vivre Libre, parce que ça parle de... de enfin, c'est référencé aussi avec, avec un auteur... Euh, avec un auteur catalan aussi, euh, euh, plat, et, euh, et, et le réalisateur, et en fait, il fait ce film, parce qu'il parle de la vie libre, c'est ces deux enfants qui vivent à Ménorque dans une petite île, et en fait, ils rêvent de rejoindre sa mère qui est en Algérie. À l'époque, l'immigration, ce n'était pas du nord du sud au nord, c'était de, de, de, de, de Ménorque. ils allaient en Algérie, qui était avant, les courants, ils, dirigent, ils dirigent en Algérie, et sa mère allait en Algérie, alors ses enfants, ils sont dans cette... cette ils, attendent l'opportunité. Ils rêvent d'aller en Algérie. Et pendant tout ce temps, euh, ils vivent la vie libre. Ils sont dans, dans, dans la nature. Il y a les vents, les nuages, la mer, les, les escargots, les tortues. Ils les trésors, puis, il y a deux personnages euh, ils adultes. trésor, c'est pas ça Comment Il y a, y a, y a, y a, y a mais il y a, comme il y a la mer. Oui. Et il y a un personnage comme moi qui amène les histoires des mers, des marins, des squelettes, des morts, des, des aventures, des trésors cachés, des, des, des, des, des soldats allemands qui se sont fait torpider, euh, enfin, qui, qui ont meurt dans les côtes de, de Menorca. Il y a tout cet univers comme ça, un peu de, que de contes de pirates. Et après, il y a un autre euh, adulte, moi je joue ce, ce monsieur qui est dans la mer, Et il y a notre adulte, c'est son, son oncle qui est dans la terre, qui ne veut pas entendre les étrangers, qui est enfermé, qui n'arrive pas à travailler, qui va finir malade. Enfin, c'est un conte, de, surtout dans le regard de ces deux enfants qui regardent la vie, et qui vit cette espèce de vie libre entre, en attendant de, de rejoindre sa mère. Et en même temps, c'est tourné par Marc Recha. Et c'est tourné par Marc oui. qui n'a rien à voir <rire> voilà. avec Terry Lyon. Marc justement qui, qui est aussi quelqu'un de saint complexe et mm. qui ose, mais qui ose justement l'inverse. Qui ose, qui ose faire un milieu de tournage. Oui il y a une tempête, on est à côté de la plage il y a une tempête, on commence à voir les herbes et les nuages, ça commence à se mettre tout noir, et Recha, Marc, il devient fou, il prend la caméra il commence à enregistrer des, des herbes et, et bien il a un talent parce qu'après tu vois ces images et ça je comprends pas, et moi ça me dépasse. qu'est-ce qui fait que quelqu'un a le talent pour mettre une caméra sur les herbes et c'est beau ça rythme, ça raconte, ça, ça, ça dure. Enfin, je ne sais pas, il, il a un don, il a ça en ça don pour lui regarder lui. La, oui. la nature et pour faire du cinéma. Mais Dans la ça. même plage, il met la caméra. Non, pas ici, ici. Ouais. Non, pas ici, un peu plus. Hein. Ouais. Et après, tu vois le cadre, tu dis ce pas une carte postale. C'est pas trop joli, c'est... Il, il y a de la beauté, c'est ouais, Ça, il os, ça renforce les histoires en plus qu'il raconte. Chaque fois, Si vous le voulez bien, Sergio, on en reparlera de ce film parce que j'aimerais ouais. quand même le voir. Donc on va assister à lavant à ouais. marseillaise. Ouais. Le film, je ne sais pas s'il est prévu pour l'instant en France. C'est un film euh, qui si a été vrai. tourné en catalan. Je vais tourner aussi en, mmh. en catalan de Donc on reparlera cinq minutes du film après la collection, si vous voulez bien. Mais j'ai brûle, puisque nous parlons de Catalogne, avec tout ce qui s'est passé dernièrement euh, politiquement, euh, est-ce que vous êtes concerné par ce qui se passe vous Ah, suivez beaucoup, de beaucoup. Sûr, vous sûr. Êtes, euh, oui ah, très très concerné. Vous êtes un militant Je suis très militant, ah, oui. je suis très indépendantiste. Mmh. Si, si. Mmh. Enfin, je, je suis très indépendantiste dans le sens où je, où je imagine que tout le monde... Euh l'obligation d'être que moi je crois qu'il y a quelque chose qui est un peuple catalan qui existe donc on, je crois que tous les peuples du monde, du monde du monde ont le droit de décider son futur par eux-mêmes mmh. donc du coup je, pour moi c'est naturel d'être indépendantiste et tout ça et après avec tout ce qui s'est passé moi je crois que c'est maintenant c'est plus une question d'indépendance maintenant le fait de le mouvement indépendantiste en Catalogne ça révélait un déficit démocratique en Espagne, mm. mais, mm. mais d'une énormité uh, épouvantable. Donc du coup, c'est pour ça que l'État aussi n'a pas de solution que répressive, c'est parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose de très fort qui est en jeu, c'est que c'est cette cet espèce de structure démocratique, mais à la fois monarchique, avec un roi qu'on n'a pas voté, avec tous les les anciens franquistes qui ont monté en partie qui sont toujours au pouvoir, enfin, il y a un truc qui, oui. qui est en train de. Donc c'est très bien, c'est super, c'est pas en Catalogne. En Espagne, j'espère que ça va servir à quelque chose. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans certains pays d'Europe aussi, parce qu'avec les régions, avec pas mal de choses, c'est vrai qu'ils si. veulent tous s'accaparer, donc c'est puissant. Donc si, après, c'est plus qu'une question d'être séparé, moi je crois, hein. c'est une question mmh. d'être accepté par les autres. Mais après, je crois que justement, qu'en Catalogne, il y, y a deux choses à la fois. Il y a ce côté plus identitaire où les gens veulent exister par soi-même, tout ça, mais après voilà, ça, à, ça, ça fait sortir à la surface une, une démocratie très relative en Espagne. donc pas seulement en Catalogne. Oui. Euh, la répression partout, maintenant il y a des chanteurs qui sont accusés, enfin ils ont, ils ont 10 dix ans de prison pour une chanson, qui, qui parle mal de la monarchie, mais c'est quand même des chansons, mm. des, des comiques qui ont, qui ont fait une sketch avec le drapeau espagnol et qu ils ont, qui demandent aussi je ne sais pas combien d'années de prison. On ouais. sent qu'il y a un qui est en train de qui, se, oui. de se bon, on parle de quoi Quand on dit démocratie, il y a une semaine, il y a une semaine, les juges, alors que c'est à pas. Bon, vous, les Français, vous serez déjà en train de brûler des camions à la frontière. En France, vous serez déjà. C'est-à-dire, ah oui. y a, y a, le, les transactions bancaires, il y a, y, a y a une partie. Enfin, je m'explique mal en français. Mais il y a une partie des trucs, des de choses, ça, ça devait être. L'Europe a dit il y a déjà quelques années que ce n'était pas le client qui devait le payer, mais la banque. C'était. C'était la banque qui devait les frais ouais, de. de la banque, alors qu'en Espagne, oui. c'est le, le, le, le contraire. Bon, ça, c'est l'Europe, il a dit ça. Bah. Et bien, bah, depuis quelques années, l'Europe essaie de mettre en place ça. Ça s'est mis en place. Qu'est-ce bah, qu'ils ont fait les juges ils, ils ont fait. Une... Ce sont les juges, le tribunal suprême, ils se sont réunis. Ils ont fait des réunions pendant deux. deux, deux... Ça avait 30 jours, ils ont passé 3 à 4 jours, matin et après-midi, soir, tout ça. Donc, tout le monde, toute l'opinion publique, tous les jugements, ils étaient. Tout le monde, la télé, tout le monde. Ils étaient en train de discuter ça, alors qu'ils disait tous. C'est plus discutable, c'est l'Europe qui a dit non, non, c'est pas les clients qui doivent payer pour ça, c'est la banque. <rire> et ben bah, ils ont discuté ça, il y avait plein de juges qui disaient non mais attendez, c'est la banque qui doit payer. Mais l'Europe dit ça, c'est déjà, vois, oui, oui dans, deux jours, dans deux jours, à la fin ils ont voté, 15 12, 15 12, 12 c'est les clients qui continuent à payer ouais. le truc. Ouais. Non, mais... <rire> Donc, et c'est des juges qui travaillaient. C'est ceux qui ont la, la voix la plus portée. c'était juste qui travaillaient pour qui ah, Pour la banque. Oui. Avant de voir, <rire> ils travaillaient dans les conseils. C'est n'importe quoi. Ah oui, enfin, mais... voilà. non, mais voilà, mais... Donc tu vois, tout ça oui. pour dire l'indépendance, oui. voilà. la Catalogne, tout ça. C'est un peu On est en train de, de vouloir euh, dis, que la, les banques disposent de l'argent de leurs clients. Mais c'est un peu ça. C'est que <rire> la démocratie occidentale, on nous a fait croire pendant longtemps que la démocratie était super, que les conforts, qu'on le, le, est tous super bien, qu'on a tous du Boulot, on a tous du chauffage, un fauteuil, il y a la télé à chez nous, et que, occupe-toi pas du voisin, occupe-toi de toi-même, de ton petite gazinière, ton... et bien bah, avec le temps on se rend compte qu'il y a un truc qui, qui il cloche va. et oui. qui ne va pas. Et, il y a des murs qui s'effondrent, on peut dire ça en conclusion. Il faudra peut-être que à faire quelque mmh. chose. Ouais. En tout cas, ben, merci Sergi, ben, votre... c'est vrai qu'on vous découvre chaque année de plus en plus, c'est ça qui est bien. Est que... non, mais On vous ah. découvre, mais en même temps, vous êtes quelqu'un comme tout le monde, vous avez des opinions, il faut se, se battre pour tout dans la si, vie. Si. Même pour faire ouais. le cinéma, il faut se battre, si, Donc, si. Mais dans sa vie, ah, il si, faut si. se battre. Surtout que je, je, je tiens beaucoup à cette idée, l'idée mmh. que la politique, tu vois, souvent mmh. me dit non, mais les acteurs... Ne, ne parlez pas de politique. Oui, mais ils sont citoyens. Aussi, de oui. votre métier. Oui, oui, oui. Et les plombiers de ton métier, oui. et les... non, non oui. c'est oui. oui. le contraire. C'est oui. La politique, c'est oui. que les plombiers qui vont oui. parler. Oui. Les, les plombiers, les, les poissonnières, oui. les, les, les, les, gens qui vont du marché, voilà. c'est que les citoyens qui vont voilà. parler de la politique. Voilà. Pas les ça. politiciens. Les ben politiciens, non. ils devaient la fermer un peu plus. C'est oui. <rire> que les gens normaux que la politique soit oui. quelque chose de, de, de populaire. De populaire. Voilà. De populaire